Nous sommes toujours au Mali, dans le cadre de cette spéciale Mali, et nous recevons aujourd'hui Shogun Maïga, qui est le Premier ministre du Mali. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais commencer par l'actualité. C'est les négociations qui ont repris avec la CDAO. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Où est-ce qu'on en est Je crois qu'après la dernière mission de l'Union africaine, et surtout, après qu'au niveau de la CdaO, je crois que le constat a été fait, que les sanctions ne sont pas la solution. Et on est aujourd'hui tous dans une dynamique de négociation. Nous avons une équipe technique qui a travaillé au niveau du gouvernement. Nous avons le calendrier en tête et sur papier, les éléments justificatifs du calendrier du chronogramme de la transition. Et nous avons un niveau politique où euh, ce calendrier va être éventuellement validé avant d'être soumis à l'appréciation euh, de nos partenaires de la CEDEAO. Alors, l'ancien premier président du Nigeria, Good Lord Jonathan, vient d'effectuer un séjour ici à Bamako. où Il y a eu un certain nombre d'échanges. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la proposition de la CDAO Parce que Good Lord Jonathan est venu avec une proposition de la CEDEAO. En fait... Euh... Je crois qu'il est arrivé avec euh, des informations, mais qui n'étaient pas le résultat des discussions. Il est venu avec une proposition. Euh, il semblerait qu'il euh, a été dit que euh, nous discutions sur la base de 12 à 16 mois. Il se trouve que ce n'est pas ce qui a été discuté entre notre équipe. L'équipe de médiation technique est sur place. Alors lorsque cela lui a été dit par le président, je crois qu'il a estimé qu'ils attendent que les équipes techniques avancent dans les discussions. Je crois que dans quelques jours, nous allons le revenir. Et lui aussi, il a promis qu'il reviendra au Mali. Euh... Donc pour qu'on se comprenne bien, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, quelle est la position du gouvernement aujourd'hui Quelle est la durée On a parlé un temps de 5 ans après 4 ans. Aujourd'hui, dans le document technique qui est prêt, c'est quoi la durée que le gouvernement demande Nous voulons toujours expliquer à nos amis, à nos partenaires, aux Africains, aux Maliens, que les durées que nous avons proposées ne sont pas venues du néant. Il y a une contradiction fondamentale entre nous et la CDAO, mais je crois que maintenant, tout le monde est revenu à la raison, c'est que pour nous, la transition ne peut pas se limiter uniquement et exclusivement des élections. Il faut s'interroger sur les conditions, les causes de la survenue de cette transition. D'un pays à l'autre, les conditions de survenue de la transition diffèrent. Et si on ne traite pas les causes de la rupture de l'ordre constitutionnel, mais qu'on fasse juste des élections, on risque d'avoir la situation suivante. Au Mali, nous avons fait des élections pendant 30 ans. On a chanté partout l'exemple démocratique malien. Mais si vous interrogez les Maliens aujourd'hui, ils pensent exactement le contraire. Donc ça veut dire que les élections à elles seules ne peuvent pas régler le problème du pays. Le changement intervenu au Mali est issu d'une insurrection populaire qui a duré des mois, avec plusieurs morts, y compris dans les lieux de culte. Et... Il y avait cinq exigences à la base. Le peuple insurgé disait c'est à la suite de la falsification des résultats des élections législatives de mars-avril à avril 2020 que le soulèvement est parti. Parce que le gouvernement, qui était déjà décrié par la population depuis 2018, s'est maintenu par des manipulations en 2018. Il y a eu un soulèvement pendant 18 mois. La même CEDEAO avait intervenu avec une délégation de haut niveau conduite par le ministre nigérien des Affaires étrangères et la CEDEAO avait prescrit de façon spécifique qu'on ne doit plus organiser d'élections au Mali sans faire des réformes substantielles, des réformes de fond sur des questions qui divisaient la société. Octobre 2018 L'ancien gouvernement n'a pas voulu faire ces réformes et c'est à l'issue donc de, ce, de cet entêtement qu'il a organisé les législatives auxquelles les Maliens ont participé massivement et là aussi les résultats ont été falsifiés, ce qu'on appelait le troisième tour dans notre constitution c'est les élections, c'est deux tours un troisième tour a été organisé au niveau de la cour constitutionnelle pour ainsi dire on a inversé les résultats donc le soulèvement est parti de la falsification des résultats des élections et donc le peuple insurgé exigeait après le changement de régime de mettre un organe unique indépendant pour organiser les élections. Première exigence. La deuxième exigence, c'est que nous avons l'impunité et la corruption qui ont désarticulé, déstabilisé notre société, désarticulé l'État, désarticulé notre système de défense. Vous êtes des journalistes, peut-être beaucoup ne savent pas, il y a des disparitions forcées de journalistes au Mali, des journalistes qui ont disparu, et les personnes soupçonnées était proche du pouvoir, la justice a été empêchée de faire le travail. Et donc les Maliens disent qu'ils ne peuvent pas accepter ce qui se passe dans certains pays africains où on tue les gens, il n'y a aucune suite. Donc le peuple dit il faut que le régime change et que des enquêtes approfondies soient menées pour identifier les auteurs de ces disparitions forcées. Et ensuite, nous sommes en guerre. Nous avons 20 à 25% du budget national consacré à l'effort de guerre. Je précise qu'avant l'avènement au pouvoir de l'ancien régime, de l'ancien président, père à son âme Ibrahim Bokarqueta, en 2013, le gouvernement de transition, qui a organisé aussi les élections sous la pression sans faire aucune réforme, avait estimé que pour redresser l'armée, il faut un budget de 400 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre ce qu'on appelait la loi d'orientation et de programmation militaire, la LOPM. Le nouveau pouvoir venu, installé, a réévalué à 1230 milliards. Ce montant a été alloué à l'unanimité par le peuple malien, même les députés de l'opposition ont voté. Parce que pour les Maliens, la sécurité n'a pas de prix. prix. Qu'est-ce que nous avons constaté Tous les moyens important. Nous sommes un pays très vaste, 1 241 000 km. Si vous n'avez pas la suprématie dans les airs, vous ne pouvez pas, avec des véhicules, parcourir le territoire. Et donc, nous avons dit qu'il faut équiper l'armée massivement, notamment en vecteur aérien. Des hélicoptères de combat, des avions de combat, des avions de reconnaissance, des avions de transport, des hélicoptères de transport. Là aussi, curieusement, les fonds alloués ont été détournés à grande échelle. Je donne deux à trois illustrations. Pour que très vous... rapidement, pour que sur la durée Pour justement. que vous compreniez très bien. Ouais. Les grands détournements. Vous avez six hélicoptères qui ont été achetés. Au finish, on a deux hélicoptères qui fonctionnent deux mois. On se rend compte que c'est des hélicoptères d'occasion. Des avions, la même chose. Les transports, bref. Il y a eu des débats. On la, connaît la, cette affaire, un scandale. Donc, euh, donc le peuple Lille, dit, justement. lutte contre l'impunité et la corruption. Ah, deuxième oui. exemple. La troisième exemple, il faut des réformes politiques oui. profondes. La, trois, la quatrième, il faut la défense du territoire et, enfin, mais les accords de paix. Donc, nous nous si, si, euh, donc, si, euh, on, veut, si on veut... Mais on fait ça dans quel cadre Parce qu'on ne peut non plus donner un mandat indéterminé. Non, transition. ce n'est pas indéterminé. Il, il faut vous encadrer. Vous savez, on a encadré tous les délais que nous avons soumis ont été justifiés. Aujourd'hui, nous, nous avez, avons un chiffre... Parce que vous ne nous avez pas encore donné vos chiffres. C'est quoi bien le sûr, chiffre que Bien sûr que ce n'est pas... Je crois que vous comprenez bien que ce n'est pas à la presse que je donnais la primeur de l'information. C'est dans les mains de notre équipe de négociation. Oui. Ce qui est certain... C'est moins de 4 ans. Bien sûr que c'est 4 ans et en dessous. C'est moins de 4 ans. D'accord. Moi, on sait que c'est moins de C'est très voilà. clair. En fait, la CdaO n'a pas voulu négocier avec nous. Ils ont décidé en violation de la réglementation de la CEDEW, parce qu'il y a cet aspect sur lequel beaucoup n'insistent pas. L'embargo est illégal. Il n'y a aucun texte de la CEDEW qui a prévu l'embargo. Il n'y a aucun texte de moi qui a prévu la Banque centrale, qui a prévu le braquage des biens du Mali. Il n'y a aucun texte de l'ONU, au contraire, qui interdit. Donc, on a pris des mesures illégales, Soit disant qu'on veut instaurer un régime démocratique. Justement, on a vu ces mesures-là et j'ai envie d'avoir vos commentaires. Il y a une curiosité qui nous a interpellés. Quand la CDAO a pris ses sanctions, la France a suivi, notamment la compagnie aérienne française Air France avait décidé de ne plus venir à Bamako. Mais très récemment, elle a repris ses vols. Qu'est-ce qui s'est passé C'est très simple. Vous savez, quand cet embargo a été pris, nous avons tout de suite dit que c'est sur commande de l'extérieur. Parce que vous aurez remarqué depuis un certain temps, chaque fois, c'est les autorités françaises qui annoncent qu'il y aura à telle date un sommet de la CEDAO, il y aura des sanctions, le lendemain l'Union Européenne va sanctionner. Et lorsque la CEDAO a pris cet embargo, la France n'était pas concernée. C'est les autorités françaises qui ont débarqué les Maliens à l'aéroport de l'avion, alors qu'ils avaient déjà leur carte d'embarquement, par deux fois. Ils ont suspendu, nous leur avons donné 72 heures par écrit, confirmer oui ou non, vont-ils continuer à desservir Bamako Si dans 72 heures il n'y a pas de réponse, nous allons affecter ces couloirs-là à d'autres compagnies qui sont demandeuses. Ils ont répondu qu'ils sont preneurs. Nous avons constaté une semaine après encore que les vols ne reprenaient pas. Là nous avons donné 10 jours. En 10 jours, s'ils si ne reprenaient pas les vols, nous allons affecter ces lignes-là définitivement. Heureusement que je crois qu'à la route direction, il y a eu des débats. Ils sont revenus en écrivant, les voix ont repris maintenant. Sauf que je crois qu'il y a beaucoup d'argent qui a été perdu pour rien. Sinon, il n'y avait pas d'embargo. Mais comment gens. comprendre que la France, qui selon vous, instrumentalise la CDAO, viole les sanctions entre entre ocre, oh, en réalité, parce que la France a repris les vols. Pourquoi les compagnies de la CDAO ne reprennent pas, non, tout je, simplement non, Parce que je, la France, qui est censée être commanditaire, a dit « Bon, non, écoutez, en réalité, le je, Mali est de nouveau fréquentable, on peut... On » Non, peut... Je, je pense, vous savez, l'embargo a été pris pour assommer les autorités maliennes, les déstabiliser, les renverser. Sinon, la France n'était pas concernée, la France n'était pas concernée par Soudamard. La France n'est pas un pays de la CDAO, elle n'était pas concernée. Mais je crois que là-bas, les gens sont raisonnables. La direction d'Air France a fini par dire aux autorités politiques françaises qu'ils sont en train de perdre de l'argent pour rien. Si maintenant les, les chefs d'État africains ne sont pas arrivés à cette conclusion, les populations souffrent, les compagnies souffrent, bon, je pense que c'est à d'apprécier. Nous, nous pensons que cet embargo fait du tort et au Mali et aux pays africains. Alors, quand Les Français l'ont compris, d'ailleurs, en ce qui concerne... Ça France, va durer encore combien de temps, ces sanctions Parce qu'il vous... faut, à un moment donné, que le peuple malien, et pas seulement, parce que cet embargo ne pénalise pas que le Mali, mais d'autres pays de la sous-région, comment on fait Parce que si ça, si ça commence à durer, ça va faire réellement problème. Non, vous je... pensez qu'il faut combien de temps il faut attendre non, encore combien de temps non, je pense que très rapidement, en tout cas pas de notre faute, très rapidement, même cette semaine, nous on est prêts à tout moment parce qu'on a fini à notre niveau d'élaborer notre stratégie de négociation et les, le chronogramme euh, minimum qu'il faut pour faire un minimum de réformes pour qu'on ne retombe pas après les élections dans une insurrection ou encore un retour de l'armée. Nous avons ça en tête. Et si la cdao vient même aujourd'hui je crois que les équipes de négociation sont en cours parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire composée de la cdao de l'union africaine de l'aminisme de tous les partenaires qui discutent je crois personnellement que ça ne doit pas tarder aujourd'hui tout dépend de la volonté des chefs d'état de la cdao de notre côté il n'y a aucun problème nous sommes prêts à discuter, nous sommes certains que nous allons... Mais quand vous parlez des chefs d'État, il y en a un qui s'est beaucoup plus illustré, c'est le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, parce que certains ont remarqué qu'il y a comme un deux poids deux mesures entre la gestion de la transition au Mali et dans d'autres pays. Le Burkina, c'est tout récent, mais il y a la Guinée. Et à la réponse d'Alassane Ouattara à cette question, il a dit notamment chez nos confrères de RFI et France 24 que ceux on les observe. Pourquoi, selon vous, il y a deux traitements entre qu'on soit dans la transition malienne et qu soit, ou qu'on soit dans la transition guinéenne et burkinabé Je pense que certains ont des contentieux particuliers, c'est ce que nous pensons, parce qu'on fait le constat aussi de deux poids, deux mesures, qui ne suivent pas du reste. Parce que je crois que le président Ouattara, en tout cas ce que nous pensons, n'a pas de problème particulier avec le Mali. Et, mais je crois que c'est une erreur d'appréciation qui a été faite, et Notre conviction, on peut se tromper, c'est qu'en fait il y avait une volonté de renverser le gouvernement de transition. Mais pourquoi, pourquoi forcément euh, Mais parce le que. Et pourquoi euh... ne pas renverser ce gouvernement de transition vous savez... en Guinée, par exemple, bon. ce gouvernement qui est là beaucoup, il y a déjà un moment. Je ne veux pas parler des autres, mais je constate seulement que il y a beaucoup de faits que nous mettons bout à bout. Euh, vous savez que beaucoup de d'actions sont menées en direction du Mali que nous, sur lesquelles on ne fait pas beaucoup de publicité et, et nous avons vraiment le sentiment, vous avez vu cette vidéo euh, qui a fait sourire tout le monde où un prétendu homme politique se déclare président de la transition du Mali mais il est installé où Il est en Côte d'Ivoire Pourquoi on ne l'interpellerait pas il y a d'autres, beaucoup de choses qui se passent, mais je pense que tout ça, ça doit relever du passé. Parce que, je crois, le peuple ivoirien, le président lui-même et les autres chefs d'État, je ne crois pas qu'ils aient un intérêt particulier à faire souffrir le peuple malien qui est déjà dans cette situation. difficile. Et d'ailleurs, logique pour logique, j'ai écouté le président Ouattara euh, sur les chaînes européennes, se plaindre, à, à raison d'ailleurs. Euh, disait disaient aux Européens que ceux qui refuseraient d'acheter leur cacao, au motif qu'ils ont fixé des normes euh, qui ne sont pas les leurs, euh, ils chercheraient d'autres partenaires. Mais c'est exactement ce que le Mali a fait, sauf que c'est en matière de défense. Les populations mouraient par centaines, des villages sont exterminés. La rébellie, disons, le terrorisme s'est étendu du nord, de l'extrême nord à tout le Mali et nous avons décidé de, de, de changer de paradigme, de, de, de varier les partenaires. Ouais. Je pense que tout notre problème est venu de là. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous, vous, avez, vous avez écrit euh, récemment un livre sur la rébellion au Mali. Parce que, Plusieurs Africains de loin et même des Occidentaux pensent que le seul problème au Mali, c'est le problème du terrorisme qui, soit dit en passant, est plutôt récent par rapport au mouvement rebelle. Vous avez fait ce livre, « La rébellion au nord du Mali, des origines à nos jours ». Est-ce que vous pouvez, très brièvement, parce qu'on n'a pas assez de temps, nous planter un peu le décor Qu'est-ce que vous démontrez concrètement dans ce livre Et d'où vient cette rébellion Pour faire un peu d'histoire. En fait, je ne vais pas remonter trop dans l'histoire. Je prends juste 2012. Tout ce qui est dit dans ce livre est documenté, c'est des écrits. En 2012, nous avons des officiels, des débats au Sénat, à l'Assemblée nationale, des hommes politiques de premier plan qui ont envisagé la partition du Mali. C'est documenté, c'est dans le livre. Vous avez le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Dernier ministre, C'est Alain Juppé qui a dit sur la chaîne française, c'est documenté dans le livre, de mémoire, je crois que c'est sur la chaîne LCI, disons la chaîne ITLE, récemment je parlais de mais je crois que c'est une erreur, où il dit que son dernier voyage au Mali, j'ai parlé récemment de mars, mais en fait c'est en janvier 2012, qu'il est venu au Mali, qu'il a demandé au président ATT, de donner l'autonomie au Touareg. C'est lui qui le dit sur une chaîne française. Les mouvements rebelles eux-mêmes, les hauts dirigeants ont dit, c'est documenté, c'est dans le livre, que c'est la France qui leur a dit qu'il va les aider à diviser le Mali et créer un État. Mais après, ils ont compris qu'ils ont été utilisés dans un agenda qui n'est pas le leur. Ça, c'est un. C'est tout ce qui a amené les Mali à s'interroger. Je crois que tous les hommes de bon sens le comprennent. C'est qu'en 2013... Le président de la transition a saisi le gouvernement français d'une lettre pour dire de venir au secours du Mali qui était menacé d'être envoyé par la horde des terroristes Dans cette lettre, il était dit « demande d'appui aérien et en renseignement ». Il n'était pas prévu des militaires français au sol. Et on est resté dans ce cadre. L'armée française a effectivement aidé l'armée malienne qui a libéré la ville de Kona, Gao, Tomboktou mais arrivé à la porte de Kidal, c'est l'armée française qui a barré la route à l'armée malienne. Je pense que ça, c'est la mer de foudre. Parce qu'à partir de ce moment, les Maliens se sont dit, mais attention, quand on a lancé l'opération Serval à la demande du Mali, disait-on, François Hollande avait dit que l'opération Serval avait trois objectifs. Un, détruire le terrorisme. Deux, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Trois, à faire appliquer les résolutions des Nations Unies. Neuf ans après, le terrorisme qui était confiné à l'extrême nord a envoyé les 80% du territoire. À la date d'aujourd'hui, il y a des parties du territoire où l'autorité de l'État ne s'exerce pas. Les zones sont nations de l'État ne Donc, Mais donc la question, finalement, c'est cette rébellion qui donc, existe, qui a des vénéités sécessionnistes. Comment on traite ce problème-là en même temps que la question du djihadisme Parce que finalement, il y a une forme non, de... Confusion actuellement, je installé. pense que les, les mouvements euh, séparatistes d'alors... Avec une partie euh, de ce qu'on a considéré comme des mouvements terroristes, se sont ressaisis. Ils sont aujourd'hui dans une nouvelle plateforme qui s'appelle euh, la coordination des mouvements de la l'Azawad, la qui ont fait un accord avec l'État malien qu'on est en train d'appliquer. Le fameux accord d'Alger qui, euh, qui qui a divisé. Non, non, non, en fait, si non, En fait, non. En fait, le départ, pas. dès le départ, tout le monde savait que cet accord a été imposé à l'État malier, mais ça arrive dans l'histoire, ça a été négocié en position de faiblesse. Mais nous essayons avec nos frères du Nord euh, de l'appliquer de manière à ce que les velléités sécessionnistes soient abandonnées de part et d'autre. Et faire en sorte que les revendications euh, qui, qui ont un caractère démocratique les revendications qui ne peuvent pas conduire à la partition du Mali soient prises en charge. Je crois que c'est dans ce processus que nous sommes aujourd'hui. Le je suis sûr bien que sûr. vous êtes très informé. Vous voyez que de plus en plus, comme par hasard, on a de plus en plus de vidéos de propagande de ces mouvements-là qui circulent sur les réseaux sociaux avec des drapeaux qui sont passés du Mali, de plus en plus. Et je crois que ça s'est accentué depuis l'annonce du départ de la France. Bon, Nous comprenons tout ça, et... mais nous parlons avec nos frères. Nous leur disons que notre intérêt à nous tous, c'est de nous concentrer sur les intérêts de notre pays. Nous ne devons pas être victimes des calculs géopolitiques de puissances étrangères. Ils ont fait les frais une première fois. Je crois à la date d'aujourd'hui, majoritairement, nos frais du Nord, moi je suis du Nord moi-même, sont dans une logique d'application positive, intelligente de l'accord pour éviter toute velléité, toute euh, situation qui pourrait conduire à moyen à long terme la partition du Mali. Une fois que cela est évité, sur tout le reste, nous pourrons nous entendre. Alors il y a justement un problème, et on va sortir par là, c'est au niveau des relations internationales. On sait déjà qu'avec la France aujourd'hui, c'est une relation pour le moins houleuse. Et le reproche qui est fait aux autorités de la transition, c'est d'avoir dilé, j'utilise le mot dilé à bon escient, parce que... Justement, on vous reproche de travailler avec des mercenaires russes. On entend ça de plus en plus. Et l'un des signateurs de l'accord d'Alger est revenu après votre sortie sur RFI France 24 avec Alain Foucault pour dire, contrairement à ce que vous dites, lui, pense que justement, il y a Wagner au Mali. Qu'est-ce que vous répondez à ça De toutes les façons, on veut nous entraîner dans une bataille géopolitique qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas dans les bagarres entre la France et la Russie. Nous, nous avons dit notre peuple est en train de mourir depuis 9 ans. Des villages entiers sont en train de disparaître de la terre. Alors que nous avons Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, Ecap Mali, Eutem. Nous avons dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut diversifier nos partenaires. C'est ce qu'on ne nous a pas pardonné. C'est tout. Maintenant, le reste, il faut avoir une stratégie de diabolisation du gouvernement pour le faire rejeter d'abord par la communauté régionale, et ensuite par la population. La coopération avec la Russie. Mais vous avez vu, si on cachait, on avait des avions cargo atterrir au Mali, quand l'armée française a laissé l'emprise de Tombouctou. Le lendemain, un avion cargo a atterri, avec du matériel, avec des instructeurs. Si on avait caché, oui. Maintenant, ceci quand Maintenant, les Français disent non. Ça, ce n'est pas des Russes. Ce n'est pas à travers la coopération russe. C'est Wagner. Mais ça, c'est leur affaire. Nous, on n'a jamais pointé les... les euh, comment on l'appelle euh, La Légion étrangère française. On ne l'a jamais pointé comme étant des mercenaires. Pour nous, ils viennent dans le cadre de la coopération française. Mais on essaie de nous diaboliser. Mais regardez cette histoire de l'ambassadeur. Est-ce que vous savez que depuis deux ans, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali et en France Vous savez pourquoi Parce qu'un jour, le Sénat, dans sa grande magnanimité, le Sénat français a décidé d'écouter les ambassadeurs des pays du g 5 sel Qu'est-ce qu'ils pensent de Barkhane, de ce qui se passe Et l'ambassadeur du Mali a commis le crime, entre guillemets, après avoir dit tout le bien qu'il pense de l'armée française, de dire, mais attention, vous avez des éléments de la Légion étrangère qui ont des comportements un peu orthodoxes, qui ne sont pas bien pour l'image de l'armée française. Il a donné quelques détails. Savez-vous qu'après avoir dit ça au Sénat, quelques heures après, le président a été sommé, menacé de le relever. Le même soir, le ministre des Affaires étrangères a pris un avion pour aller demander, présenter ses excuses. Et l'avion qui a amené le ministre, l'ambassadeur, est venu dans cet avion. Et depuis, on n'a pas d'ambassadeur. Non, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais peu de Français le savent. Les Africains ne le savent même pas. Vous savez, chaque État a sa stratégie. Est-ce que vous savez que dans parmi les militaires de l'opération Barkhane, les forces extérieures françaises, il y a ce qu'on appelle la Légion étrangère Bien sûr. C'est quoi C'est des gens qui viennent, ils font la guerre, on les paye. Au Mali, on en a vu, il y en a d'ailleurs en fin de mission. Ils ont contacté certaines sociétés ici pour être utilisées dans les sociétés de sécurité. Mais personne n'a crié créé sur la France nous, nous ne connaissons pas cette histoire de Wagner-là, je dis, à la date d'aujourd'hui. C'est les autorités françaises qui utilisent dans leur discours politique les éléments de langage pour diaboliser notre coopération avec la Russie. Mais le groupe Wagner, c'est un groupe qui est réel. De, de toute façon... La il... preuve, c'est qu'on l'a vu opérer en Syrie. Euh, on pense aussi qu'elle est en République centrafricaine. Non, vous, sa... et vous savez... Même si le gouvernement russe et le gouvernement malien... Vous, vous croyez que c'est qu un groupe de mercenaires qui vont faire atterrir un cargo avec quatre hélicoptères Non, on parle du double jeu. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté officiel jeu. et un côté officieux. Mais il n'y a pas de double jeu. C'est eux qui le disent. Et puis, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement malien, et c'est ce que les autres veulent de nous, devait assister, impuissant, depuis dix ans, des villages disparaître de la scène Des milliers de personnes tuées et on nous dit, vous avez l'armée malienne, vous avez Barkhane, vous avez Takouba, vous avez G5 Sahel, vous avez EKAP Mali, vous avez EUTEM. La gangrène ne fait que continuer. Ce qui allait arriver Pourquoi nous on a fini par s'interroger On s'est dit, nous sommes à responsabilité aujourd'hui. On a trouvé un lourd héritage qu'il faut gérer. Si nous ne faisons pas attention, qu'est-ce qui va arriver on a dit élection, on organise les élections depuis 30 ans au Mali. La situation ne fait qu'empirer. Ça montre que l'élection à elle seule ne règle pas les problèmes. Nous avons vu en Afghanistan, après 20 ans de guerre, après toute une armada de forces internationales, un jour, les forces internationales ont décidé de partir. Et on a vu les Afghans avec l'énergie du désespoir s'accrocher au train d'arrêter des avions pour partir. Mais on s'est interrogé Est-ce qu'on doit rester Est-ce que ça, ça va arriver au Mali Nous avons vu ici, en Libye, une résolution a été prise pour protéger Benghazi des bombardements du gouvernement libyen. La communauté internationale, en tout cas les forces de l'OTAN, ont outrepassé pour aller organiser l'assassinat du président. Et donc, de un homme responsable. Nous nous sommes interrogés. Et qu'en est-il des pays africains Parce que quand on parle de partenariat, on va toujours chercher en Occident, en Asie. Quels sont les pays africains aujourd'hui qui soutiennent le Mali officiellement Je ne parle pas de la société civile, parce qu'il y a effectivement une société civile africaine veut, euh, qui s'est mobilisée. Veut, on... Mais à côté, <coughs> quels sont les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui vous montrent une forme de... de, veut, de... Veut, quand, vous savez, quand l'embargo a été pris, nous avons quand même trois pays amis, que je voudrais remercier, on ne cessera jamais de les remercier, le gouvernement guinéen, le peuple guinéen, le gouvernement mauritanien, le peuple mauritanien, et notre grand ami, le peuple et le gouvernement algérien, qui ont dit clairement qu'ils ne vont pas appliquer cet embargo-là. Et qui essaient d'aider beaucoup plus à trouver des solutions que les sanctions. Nous savons aussi que même au sein de la CdaO euh, il y a beaucoup de pays amis, c'est à eux de rendre public ce qu'ils font, vous savez qu'en matière de diplomatie, tout ne se règle pas sur la place publique, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui s'activent aujourd'hui, qui font beaucoup d'efforts pour que nos positions puissent converger. Et d'ailleurs, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, l'a dit récemment, je l'ai entendu dire que euh, cette crise-là pèse tout, tout le monde, qu'il souhaiterait qu'elle soit résolue, qu'il se déplacerait même au Mali si c'est nécessaire. J'ai dit, mais bravo le président ghanéen, vous parlez de 12 mois qui nous sont proposés, il en a parlé, mais on pouvait dire tout ça avant les sanctions. Aujourd'hui, pourquoi ils avaient besoin d'aller à Paris pour nous dire ça Ils auraient pu venir à Bamako, envoyer une délégation, dire « Écoutez, ce que vous avez proposé ne convient pas, mettez-nous à table, démontrez-nous pourquoi telle telle période. » La question fondamentale, je vous dis, c'est que la CDAO voulait ramener les élections la transition à un processus purement électoral, j'allais dire électoraliste. Nous nous avons dit non. Il faut faire des réformes structurelles pour que quatre coups d'État comme on a eu en 30 ans, on puisse les éviter, que ce soit probablement la dernière intervention de l'armée sur la scène politique. Et il faut sécuriser, on a 80% du territoire où... On ne peut pas vivre. Ça, vous déjà Même les déjà... chefs de parti, les quelques-uns déjà... qui disent faisons les élections. Je... Il n'y a aucun chef de parti, aucun candidat qui peut aller faire campagne sur lui. Mais les élections on la serviront à quoi Alors, terminons avec cela. La France a annoncé qu'elle part, elle n'est pas encore partie. Quelle est. Euh, on savait que vous n'étiez pas d'accord avec le calendrier de départ proposé par la France. Et euh, première question, qu'en est-il de ce calendrier Est-ce qu'ils vont partir dans quatre ou six mois comme ils ont dit Ou est-ce qu'ils partiront plus tôt Deuxième question, ils vont mais pour aller chez le voisin, tout près. Ils ont annoncé qu'ils allaient Niger. Comment est-ce que vous percevez ça Vous savez, euh, il est bon que je, je recadre les choses. Il y a une certaine campagne qui tend à faire croire que c'est nous qui avons demandé à la France de partir. Non, ça, on vous l'a suivi sur la euh, question. Euh, on est non, c'est la France qui a annoncé, parce qu'il y a une nouvelle direction politique qui ne leur convient pas, qu'ils vont partir le 3 juin et le 10 juin, de façon unilatérale. Mais vous n'avez rien fait non plus pour les retenir. Non, mais, mais on ne peut pas les retenir. De toutes les façons. Vous avez peut-être besoin d'être courtisés, que vous leur donniez. Oui, mais, mais courtiser plus de encore. On a, on a un accord bilatéral. Si vous décidez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on s'assoit, on lit l'accord, on le relit. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont déchiré l'accord, ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Nous, à partir de ce moment, qu'est-ce que nous avons dit Nous avons dit en ce moment, on s'assoit, on relit l'accord. En tout cas, nous, nous l'avons relit et nous leur avons envoyé notre version de la relecture. Ils l'ont mis dans les tiroirs, certainement en attendant de renverser le régime. Ils l'ont depuis des mois. Maintenant, quand ils ont décidé définitivement, annoncer qu'ils partent, nous leur avons dit, mais si vous avez décidé de partir pourquoi vous prenez six mois Mais partez tout de suite. Après, ils ont, de après ils ont dit non. Que non, non, non, non, parce que... non, la réalité, je vais vous dire, oui. il ne peut pas aller tout de suite de toute façon. Parce que les bases qui sont au nord, quand vous partez à Gao, mais c'est une ville dans la ville, il faut démonter tous ces équipements, il faut déplacer toute cette logistique. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines. Donc nous, nous comprenons très bien. Mais comme c'est toujours eux qui disent qu'ils partent, nous disons, mais si vous décidez de partir, il faut partir. Mais après, ils disent non, qu'il leur faut six mois. Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord pour les six mois Non, on n'a pas discuté de ça. On a simplement dit, si vous décidez de partir sans nous aviser, mais allez-y. Vous pouvez partir même demain. Ils disent non, ils ne partent pas. Il faut qu'ils se préparent. Moi, je comprends très bien. Je savais quand ils annonçaient qu'ils partaient. Pourquoi ils ont dit entre quatre à six mois même au bout de six mois, vous verrez qu'il y aura encore du travail à faire. Parce que ce n'est pas facile. Un travail d'implantation qui s'est passé pendant neuf, neuf ans ne peut pas remettre en cause en quatre mois. Donc moi, je comprends, je comprends même la frustration Mais que vous êtes des pays. Je ne suis pas Parce qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur de mots, la France et le Mali sont ennemis. Non. On peut le dire. Si vous voulez rester diplomatique, vous parlerez d'adversaire ou de bruit diplomatique. Mais aujourd'hui, c'est des non, ennemis. Est-ce que vous pouvez tenir six mois avec quelqu'un qui vous montre profondément, qui ne vous aime pas, et vous avez dit à plusieurs reprises qu'il souhaite vous renverser et les laisser armer sur votre territoire Vous savez, les... moi je suis convaincu, j'ai écouté l'autre jour le chef d'état-major euh, général des armées françaises. Euh, mon sentiment personnel, c'est que les militaires sont frustrés. Euh, les, hommes, les, les dirigeants politiques français ont joué avec l'histoire ils ont joué avec la vie des gens ils ont joué avec la vie des peuples ils ont joué avec les relations des peuples nous ne pouvons pas être des ennemis à la France le peuple français et le peuple malien sont liés par l'histoire quand le président Hollande a dit ici en 2013 qu'il payait une dette de sang est-ce que vous savez que ce jour là tous les contentieux qui ont opposé la France et le Mali dans l'histoire le peuple malien a tourné la page mais il y a une forme d'humiliation D'acharnement des autorités françaises contre les autorités maliennes que le peuple malien n'a pas accepté. L'armée française n'a rien à voir dans ça. Je suis sûr que. l'armée est dirigée par le chef non, de l'armée. Non, l'armée obéit à des oui, ordres. Moi, j'ai bien écouté euh, le discours du chef major français C'est complètement différent du discours injurieux des dirigeants politiques condescendants des dirigeants politiques. Nous, nous ne sommes pas des ennemis de la France. Notre peuple ne peut pas être ennemi de la France. J'ai l'habitude de dire et je vous le dis, est-ce que vous savez qu'en France, en dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux le, le poids de ces Maliens dans notre économie, les relations entre nous et la France reposent sur l'histoire mais aussi sur cette communauté. On ne peut pas être un gouvernement responsable. Et vous mettre contre ce peuple Dans le peuple français, des milliers de personnes. Des, des Français sont morts Je suis d'accord avec ce que vous dites, M. le Donc ministre. on ne peut pas Mais dire qu'on est nous des ennemis. Faisons... on pas fait des... le tour de Bamako aujourd'hui. Hein? C'est à bas la France. La non. population a vraiment développé ce sentiment anti-français qui va être difficile de corriger. Non, non, non. Vous savez, on est un peuple... Mais lorsque, je vous dis, Hollande a dit ici qu'il payait une dette, quand Damien Boite est décédé ici je vous dis que est... nous, on est un très grand peuple. On n'est pas un peuple rancunier. Si demain, les choses changent, les dirigeants français arrivent à la raison. Que ce grand peuple qui a une longue histoire, il ne faut pas l'humilier. Comme eux, ils ne l'aiment pas. Je vous assure que les relations peuvent être reprises. Vous savez ce qui est arrivé Les Africains ont travaillé pour libérer la France. Mais ils les ont humiliés. Ils les ont massacrés à Tcharo. Les Américains ont libéré la France. À un moment donné, les Français leur ont dit de partir, mais ils, les Américains ne les ont pas injurés. La Russie, aujourd'hui, est en guerre avec l'Europe. Mais il y a une bonne partie de l'Europe qui a été libérée du nazisme par la Russie. Mais il n'y a pas de troupes russes chez eux. Donc, il ne faut pas que les dirigeants français, ce à quoi ils sont habitués. C'est les dirigeants africains qui sont toujours là à accepter tout ce qu'on leur dit. Qu'on menace pour faire ce qu'ils ne veulent pas. Qu'on intimide, qu'on renverse à toutes les occasions. Ça, nous ne voulons plus de ça. Et il faut qu'il change. Même si il, il, ce n'est pas au Mali, vous allez voir le temps a changé. Il ne faut pas, pas qu'il se trompe des peuples, qu'il se trompe d'époque, qu'il se trompe des dirigeants. La jeunesse africaine ne veut plus de ces pratiques-là. Alors, un ça. Sur, sur le Niger. Le fait qu'ils partent au Niger, ça veut dire en réalité qu'ils ne sont pas partis et que le Mali ne sera jamais totalement tranquille. Non. Quand on sait que si, si la leur base objectif... française a juste bougé non. pour être à côté. Les, les, les, si leur objectif c'est de lutter contre le terrorisme. Ils peuvent le faire à partir du Niger. C'est ce qu'on demandé à partir. Si nous nous coopérons avec la Russie, nous disons que la sécurité des Maliens, la dignité de notre peuple, nous ne l'échangerons contre rien. Et le fait qu'ils aillent au Niger, pour nous, ce n'est pas un problème. Le Niger, c'est un pays ami. À partir de là-bas, les relations euh, de lutte contre la, le terrorisme peuvent continuer parce que le terrorisme, c'est un ennemi commun. Et donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Ce que, C'est-à-dire la stratégie de diabolisation du gouvernement de transition, de son affaiblissement, de le faire rejeter par la population, c'est l'effet contraire qui est arrivé. Ce que vous sentez en vue là, ce n'est pas le sentiment anti-français, c'est le sentiment patriotique des Maliens qui disent « Nous n'acceptons pas que ce soit les dirigeants français qui nous disent ce qui est bon pour nous. » C'est tout. L'embargo a été pris pour renverser le régime. Vous savez, dans la bouche de plusieurs dirigeants, et quelques relais qu'ils ont ici. Quand l'embargo a été pris le 9, il est rendu que c'est dans 10 jours le régime va être renversé. Mais le peuple malien a dit non, attention. L'embargo l'effet contraire, la mobilisation populaire, la légitimation du gouvernement de transition Mais a été que... orchestrée par les... C'est la troisième de l'embargo. Est-ce que vous ne sentez pas, moi c'est le ressenti, de journalistes qui, qui commencent à avoir un peu de l'effritement que ce n'est plus vraiment l'union sacrée, notamment au niveau du grand mouvement M5. On a discuté en offre avec certains qui euh, commencent à critiquer un peu. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela s'effrite Vous savez, les... il y a un philosophe qui dit que la lutte unie, le pouvoir divise. Quand les groupes arrivent au pouvoir, c'est toujours comme ça. Il faut beaucoup de sagesse. Moi, je suis à l'écoute de ceux qui se plaignent. Mais ce que j'ai dit à tout le monde, y compris aux dernières réunions que j'ai présidées, j'ai dit que le mouvement. Le rassemblement des forces patriotiques, le M5 RFP, avait cinq objectifs que je viens de vous citer, Justement, autour pas, desquels la transition les... travaille. Oui. Qu'on me dise un seul objectif que nous avons laissé à côté. Et il y a certains qui se plaignent que vous n'êtes pas très inclusif, que vous n'écoutez plus, que non, non, vous êtes plus préoccupé par prolonger la transition non, c est, c est... que par travailler non, les... pour les non, objectifs de le la transition. Le débat qu'il y a eu entre nous, c'est des débats à caractère personnel. Certains ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment associés, qu'ils n'avaient pas de rendez vous quand ils veulent, leurs préoccupations ne sont pas prises. Voilà ce que j'ai répondu. Il dit à un moment donné, j'avais le choix à faire entre être tous dans les débats politiques, dans les réunions, les rendez vous, les désidératats des gens, les ceci et cela, ou me concentrer sur la réalisation des objectifs du changement qui relèvent cette façon des missions de l'État. Les autres, c'est des missions individuelles, des préoccupations individuelles. Effectivement, à un moment donné, le temps physiquement ne suffisait pas. Moi, je suis sur pied tous les jours, de 4h30 à minuit, tous les jours, ça fait neuf mois. Je concentrais l'essentiel de mon énergie sur la mise en œuvre des objectifs du changement. Les autres, c'est des questions personnelles. Nous avons discuté il y a deux semaines, je vais aménager mon agenda pour être plus disponible dans les réunions, euh, c'est la première fois certainement qu'on voit au Mali, depuis que je suis Premier ministre. C'est ce que j'ai dit à certains, certains il y avait des questions de plat. Je n'ai jamais instruit à un ministre de nommer quelqu'un. Il a donné la liberté, pour ne pas donner l'impression, la fausse impression qui, qui est collée aux hommes politiques. Ils cherchent les places, ils cherchent l'argent. Je ne suis pas mêlé des marchés publics, je ne me suis pas mêlé des nominations. Il y a des ministères habilités pour cela. Lorsqu'un ministre veut faire une nomination, la seule question que je lui pose, est-ce que le cadre a fauté S'il a fauté, on donne les preuves. Ou bien il y a une incompatibilité... Mais là, vous me demandez une perche que je n'espérais pas, euh, pas pour évoquer un sujet, justement. Donc, votre vous... nom revient, c'est la fameuse affaire des logements sociaux. On vous accuse d'avoir attribué euh, des logements sociaux à vos proches. Bon, vous savez, euh, à un moment donné, ma tête était mise à prix. Chaque deux mois, on invente quelque chose. Et il y a les opposants à la transition, disons certains. Oui, c'est même les acides nationaux. Ils ont dit c'est les acides de Choguel c'est les acides de la division. Ça c'est une stratégie de diabolisation qui est élaborée depuis Paris avec des relais. Donc vous n'avez rien à voir. Je n'ai rien à voir avec cela. La preuve c'est que monsieur. immédiatement quand on a vu le matin, j'ai convoqué le ministre pour lui dire que je vois, je vois des choses dans la presse. Le ministre était lui-même surpris et la décision a été prise par le ministre de corriger. Il dit c'est très simple pour que ça soit très clair je vais dissoudre la commission mettre une autre commission pour voir plus clair toutes les attributions non conformes sur 1200 1500 je crois qu'il y a 5 ou 6 nous allons vérifier les circonstances dans lesquelles ces attributions ont été faites et les choses seront faites de façon transparente. J'ai applaudi au ministre, j'ai dit voilà ce que nous demandons, la transparence. Mais on parle d'une enquête qui aurait été ouverte par rapport à ce dossier. -là. Mais bien sûr, l'enquête continue. La commission est dissoute, le ministre va mettre une nouvelle commission, l'enquête va, va, va continuer. Les quelques personnes, j'ai dit c'est un petit nombre de personnes qui sont mises en cause. Est-ce que c'est de façon frauduleuse Est-ce qu'ils n'ont pas rempli les conditions administratives nécessaires ça, ça Mais est-ce que vous connaissez les personnes mises en cause non, j'ai vu des personnes dans la presse. J'ai même vu le nom. Est-ce de... que vous avez un lien avec ça Non, j'ai vu le nom de, de, de ma fille. C'est ce que j'ai dit. dit au ministre. Oui. Je ne connais pas comment elle s'est retrouvée là-bas. Elle s'est mariée depuis six mois. Elle n'est pas chez moi. Elle est avec son mari. Ils vivent comme tous les jeunes couples dans une chambre entrée-couchée. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé. J'ai dit au ministre de faire les vérifications nécessaires. Est-ce que vous pensez que. Dans cette lutte où je suis, avec les idéaux que je porte, je veux me hasarder, aller dans des affaires comme ça. Mais il est possible que des gens pour me piéger soient allés voir ma fille. Peut-être naïvement, on lui dit, bon, il y a des opportunités. Elle, c'est une Balienne, elle fournit ses papiers, on lui attribue ça, avec l'objectif précisément d'avoir son nom sur la liste. Et... Mais les enquêtes vont prouver en que tout cas, l'enquête Sur 1500 personnes, et puis du reste, ceux qui ont engendré ce débat. La plupart d'entre eux, c'est des jeunes que je respecte, ceux qui sont sur les russes. Mais la plupart de ceux-ci, beaucoup, c'est à travers les, les logements sociaux qu'ils ont été logés par les anciens gouvernements. Personne n'a trouvé à redire. Il y a des véhicules 4x4 qui appartenaient à l'État. Il semblerait qu'ils ont été donnés à des jeunes qui soutenaient l'ancien régime. C'est pratique, nous n'en voulons plus. Et puis, ce n'est pas parce que quelqu'un est au M5, un jeune est au M5 qui n'a plus droit à rien. S'ils si ont acquis normalement 3, 4, 5 personnes, même une dizaine de personnes, sur 1200. Est-ce que c'est ça la fin du monde La vérité, c'est qu'il y a une instrumentalisation pour fragiliser le Premier ministre. Et les Maliens l'ont compris d'ailleurs. Oui. Quelques semaines avant, il y avait une autre affaire. Un mois avant, chaque mois, il y a quelque chose sur le Premier ministre pour le distraire, pour le fragiliser. Maintenant, moi, je ne tomberai pas dans ce piège-là je suis chevillé aux objectifs Mais pourquoi on vous attaque, vous spécifiquement, selon vous, non, vous si, savez, si vous estimez que ce sont des attaques gratuites, pourquoi on vous cible, vous, et pas le président Assimi Goïta, et pas quelqu'un d'autre bon, Vous savez, c'est une stratégie, tout le monde comprend. Tout le monde sait que toutes ces attaques, in fine, après le Premier ministre, c'est le président qui est visé, c'est juste une stratégie de combat. C'est comme les gens ils chassent en meute, on isole euh, peut-être... Celui qu'on pense être le plus facile à atteindre, après l'avoir abattu. Mais la suite, on la connaît. Et je crois que le plus important pour nous, c'est que notre peuple, majoritairement aujourd'hui, est, est d'accord avec ce que nous faisons. Le jour où le peuple n'est pas d'accord, dans les 24 heures, nous tirons les conclusions. Nous disons toujours, et le président, le, le centre de gravité de ce gouvernement de transition, de ce pouvoir-là, c'est le peuple. Si demain le peuple dit qu'il n'est pas d'accord avec nous, nous tirons les conséquences. Et enfin, nous sommes des gens lucides, des gens qui ont du discernement. Le pouvoir, il faut le quitter avant qu'il ne nous quitte. Nous savons très bien. Le même peuple, demain, s'il n'est pas d'accord, il va dire au même dirigeant, je n'en veux plus. Ce jour-là, nous tirons les conséquences. Mais avant, nous allons mettre en œuvre les objectifs. Les Maliens ne sont pas morts, ne se sont pas soulevés pour les. Nos militaires qui sont morts, l'autre armée qui a été humiliée, notre peuple, nous voulons leur restituer leur dignité et leur honneur. Voilà notre combat. Tout le reste, ce n'est que, que la propagande et puis des attaques gratuites auxquelles je ne répond pas du reste. Chogel merci beaucoup. ni était votre interrogation. Je n'ai même jamais parlé de ces questions de logement social parce que c'est pour me distraire en fait. Merci, merci beaucoup d'y avoir répondu. Merci bien. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie du Premier ministre malien, Shogel Maïga, avec qui nous avons échangé sur la situation au Mali et sur les relations entre le Mali et l'extérieur. Prenons rendez-vous très prochainement pour cette spécial Mali avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.